Bonjour, une petite vidéo pour faire le point sur le projet marché de l'imaginaire, puisque des exposants se sont inscrits, donc on va aller voir. J'ai installé leur, les premiers, les premiers stands d'exposants et nous allons aller visiter ça et puis voir un peu comment ça fonctionne. Donc, euh, donc je rappelle qu'ici, vous avez de quoi vous inscrire. Et dans cette salle, nous avons les stands des exposants. Faut que ça se charge. Voilà. Ici, le premier stand, c'est l'atelier du Kelpicorne. Ici, vous voyez, vous avez des petites horloges qui vous donnent les moments de présence des, euh, des des exposants voilà donc voilà quelques exemples ici ce sont des liens par rapport à des pages de vente voilà c'est bon voilà. ça vous donne des exemples donc là nous sommes chez Jebel Arduino. Voilà Donc pour rencontrer les professionnels bah Il faut se déplacer euh, Au moment où ils sont présents On prendre rendez-vous avec eux de toute façon, Il y a moyen de laisser Des messages sur place Et de consulter leur offre Via leur stand Quand ils ne sont pas là Voilà au plaisir de vous y voir et à bientôt et de compléter les stands qui sont encore inoccupés.